Euh, quel symbole énorme d'avoir encerclé la bassine et d'avoir montré que non, nous sommes des milliers à vouloir autre chose pour cette terre. Nous sommes des milliers à se soulever et de plus en plus pour avoir une eau, pour, avoir, pour éviter les sécheresses, pour avoir une agriculture paysanne. Et ça, c'était un sentiment, et je, je le partage aussi, c'est personnel, mais je pense qu'il est partagé par, par beaucoup d'un enthousiasme, que, que des alternatives peut, peuvent être portées et peuvent être très fortes. Et moi, j'ai envie aussi que cette image-là euh, ne soit pas noyée par notre colère et notre tristesse légitime. On a vu dans les cortèges, euh, non seulement toutes les générations, mais aussi euh, des associations environnementales, des collectifs, des représentants euh, politiques, des représentantes politiques, on a vu des syndicats, on a vu aussi des étudiants, des jeunes, beaucoup de jeunes. Et je pense que c'est aussi ça l'image de notre mobilisation qui doit ressortir de cette magnifique journée de samedi, malheureusement qui est ternie par les blessés et par le pronostic vital de, du camarade, pronostic vital engagé. Alors euh, en tant que syndicaliste, on a, et on est de, tout, de toutes les manifestations à Paris depuis un certain temps. Euh, il faut quand même dire que euh, la gestion du maintien de l'ordre, c'est un choix politique qui est fait. Alors il est fait dans les cortèges partout en France en ce moment, parce que la mobilisation sur les retraites, elle est énorme, elle rassemble de, des millions de personnes. Et on voit que depuis le 49-3, il y a un changement notoire. Le changement notoire, c'est celui d'avoir de plus en plus de forces de l'ordre présentes aux manifestations, qui gazent, qui envoient des grenades de désencerclement à tout va, y compris sur des cortèges syndicaux. Et vous le savez, on a aussi, lors de la dernière manifestation, à déplorer... Un camarade de Sudrail qui a perdu l'usage de son œil suite à un éclat de grenade de désencerclement dans la dernière manifestation à Paris. Et je ne dis pas pareil, nombre de blessés partout et le nombre de récits partout en France aussi, de gazage disproportionné, complètement hallucinants. Euh, je ne parle pas non plus euh, des braves, de la brigade brave M, qui, euh, bah, qui, qui tape à tout va, hein, euh, d'une manière complètement indifférenciée, et moi ça m'a quand même aussi rappelé euh, hier ce que j'ai vu avec euh, les quads et l'arrivée euh, complètement hallucinante, euh, comme dans un jeu vidéo, de ces quads avec euh, dessus bah, des, des, des policiers qui utilisent des LBD à tout va, euh, en ne pouvant pas viser hein, puisqu'ils sont sur un quad en pleine vitesse. donc euh, c'est vraiment, euh, on atteint un sommet dans la répression, euh, de manière aussi préventive, les interdictions de manifester. Et euh, cette, manifeste, enfin, cette manifestation a d'abord été interdite aussi. On a signé aussi une tribune collectivement avec aussi la Confédération paysanne, la CGT et d'autres organisations environnementales pour dénoncer le fait que justement il y ait des interdictions de de manifester, et que c'est le choix de la répression qui est faite sur l'ensemble des luttes, hein, sur les luttes sociales, sur les luttes écologiques. Donc euh, on pense que là, il y a vraiment un, un cap qui est franchi. On est dans, non seulement dans le déni de la démocratie sociale, hein, avec euh, l'absence de réponse, l'absence de retrait du projet de réforme des retraites, mais aussi dans un déni de démocratie. Assez, assez important. On a quand même la, mais je pense que le camarade de la LDH en parlera, la commission des droits de l'homme de l'ONU qui signale encore, euh, qui s'inquiète de l'usage qui est fait de la violence par les forces de l'ordre, et le conseil de l'Europe aussi euh, s'en émeut, et, et aussi à euh, bah, l'étranger parce que euh, on, a, on a ça nulle part ailleurs. On n'a pas ça non plus par exemple en Allemagne lors des lors des luttes contre, contre les mines de charbon, qu'est-ce qui se passe en fait Là-bas, ben, les militants, alors ils arrivent avec quelques stratégies aussi pour détourner, se détourner des, des barrages qui sont faits pour arriver aux mines, mais ils y arrivent et ils ne se font pas gazer, ils ne se font pas mutiler, ils ne risquent pas leur vie à ce moment-là. Donc c'est quoi cette spécificité française On pose la question. Alors, j'en je, terminerai juste pour dire que en face de nous, on a quand même ce qu'on peut considérer comme des armes de guerre. Euh, on a demandé depuis longtemps, depuis la loi travail, que cesse l'utilisation des grenades de désencerclement. De, Actuellement, il y a un nombre de gardes à vue hallucinant aussi, euh, sans fondement. Donc, euh, les rassemblements en vue de commettre des actes, on avait dénoncé cette disposition pénale qui permet en fait d'arrêter à tout voir. Hein. Vous êtes deux personnes, vous pouvez être arrêté parce que potentiellement, vous êtes là pour fomenter et pour faire des actions violentes. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune présomption qui est basée sur les faits, mais vous pouvez être arrêté. Et c'est ça, les gardes à vue actuellement, sur ça qu'elles se basent. Et on veut arrêter aussi bah, tout ce qui est gazage, hein. gazage systématique, sans qu'il y ait la moindre menace en fait, présente. Voilà, j'en arrêterai là, parce que sinon, je vais être trop longue. Mais euh, cette lutte euh, pour les bassines, elle est vraiment emblématique. On est des millions de personnes dans la rue sur les questions de retraite. Je pense qu'on on est des milliers là pour l'instant, mais on va être des millions parce que les sécheresses, et les crises climatiques, elles vont s'aggraver parce que ce gouvernement ne change pas de politique. Donc c'est sa responsabilité, mais nous serons aussi des millions bientôt sur les luttes écologistes.